et salut à tous les australiens c'est Gabriel et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo annonce donc ça y est les amis, j'ai info et c'est une source sûre le CDF est tombé le CDF est tombé pour le mois de juin 2023 donc pour le moment, moi je ne sais pas si je vais y monter, mais si je vais y monter je vous promets, il y aura un vlog parce que ça c'est... Euh... Ça, c'est un truc que j'ai envie de faire. Ça, c'est un truc que j'ai envie de faire. Faire un vlog. Alors, euh, je vais... Euh, je vais certainement faire un sur la ville où j'habite. Voilà. Mais euh, ça, c'est pas encore... Euh, ça, ça, ça, ça sera un peu plus tard. Mais si jamais j'y arrive, ça sera un vlog... Sur le CDF 2023. Donc, comme d'habitude, vous me laissez quelques instants pour me rétrécir. Et ensuite, voilà Organisation Play Service Studio. Donc, je vous lis le message, vous pouvez le dire avec moi si vous voyez cette vidéo. Cher Dulis, félicitations à ceux qui ont trouvé la salle ce matin. Pour cette édition spéciale du National France 2023, nous vous retrouvons à Lille, dans la salle Lille Grand Palais, boulevard des Cités Unies, 59 800 en Lille. Rendez-vous dès le vendredi 9 juin, entre midi et 18h, afin de valider votre inscription. Il sera également possible de valider entre 8h et 9h30 le samedi 10 juin. Nous souhaitons démarrer l'événement principal à 10h. Donc, ils veulent démarrer l'événement principal à 10h. Donc, euh, oui, c'est bien. Cette salle permettra d'accueillir jusqu'à 2000 personnes de, de façon très confortable. L'occasion de faire un maximum de rencontres sur l'univers de Yu-Gi-Oh! Les places sont disponibles très prochainement sur notre site. Donc, je vous invite à mettre pause et à, et à mettre la, sur la barre euh, et à mettre ça https www.organized-play.service.com.fr donc moi je ne sais pas si je vais y aller mais si je vais y aller, je vais faire un vlog là-bas ça sera une première, voilà et nous reviendrons ensuite vers vous dès que les places seront disponibles voilà, première information deuxième information je vends ma base bateau sushi 10 euros 10 euros, et il y a 5 euros de frais de transport. Donc, euh, normalement, il y a toutes les cartes qui sont sorties sur euh, le, le deck bateau Sushi. Voilà. Donc ça, ça fait partie du Trade Binder. Il n'y aura pas de Trade -binder ce mois, du mois d'avril, parce que je ne vais pas commander des cartes, parce que c'est des anciennes cartes qui sont sorties. Mais ne vous inquiétez pas, au mois de mai, je j'ai sorti euh, une ouverture. J'ai sorti une ouverture donc peut-être que au mois d'avril il y aura deux vidéos de, de, de Cyril gabriel ou 8 euh, Gabriel je ne sais pas encore euh, ça je pas fait euh, sachant qu'il faut que je refasse mon intro mon outro il faut que je fasse pas mal de choses voilà il faut que je m'occupe aussi de mon avenir parce que je n'ai pas resté. je vais pas rester à rien faire